Bonjour à tous, voici euh, la correction du DS de physique sur le son. Euh, alors, je vous rappelle premièrement, on avait, euh, là on est sur la dernière page du fichier Notability où je vous avais mis l'essentiel en une page et vous verrez que rien que sur cette page de révision vous aviez euh, les éléments nécessaires pour traiter ce, pour traiter ce DS. Euh, donc c'est parti, on commence par euh, la partie A, question courte une ou plusieurs réponses par case. Un son se produit lorsque l'air chauffe, refroidit, vibre. Euh, alors on n'a pas parlé de température, euh, on n'a pas parlé de température, de l'influence de la température sur, le, sur la propagation du son. Et au niveau du DS, euh, je vous précisais sur, le, deuxi sur le, le deuxième point ici, le son est émis par une source, un objet qui vibre et peut être capté par un récepteur, un objet qui est sensible aux vibrations. Euh, donc, on avait au niveau euh, donc on avait la réponse à la question A. Question B, euh, le son se propage dans l'eau, dans le vide ou dans l'acier Pareil, Alors, vous remarquez, je ne vous donne pas les réponses, je vous donne les éléments, je vous pointe l'endroit où se trouvent les réponses. Okay euh, mais vous n'avez plus beaucoup de chemin à faire pour arriver euh, au résultat. Deuxième question, le son est une onde de pression qui se propage dans un milieu L'air, l'eau, euh, hein, j'avais mis en petit ici, l'air, l'eau, le métal, le verre, la pierre, mais pas dans le vide. Okay Donc, pareil, vous aviez la réponse à la deuxième question. Euh, troisième, troisième question. Écouter de la musique trop fort abîme les osselets, marteau enclume et étrier les cellules sciées dans la cochlée, Hein, l'espèce d'escargot de colimaçon qui est rempli de liquide et dans lequel on a comme des espèces de cils, ou le nom de cellules ciliées qui, qui vibrent qui bougent avec les vibrations et, euh, et transforme en influx nerveux le, le, les ondes de pression et le tympan, la membrane, qui récupère un peu comme une voile les vibrations de, de l'air euh, alors qu'est-ce que je vous disais au niveau de l'oreille euh, donc vous aviez euh, le le schéma, hein, vibration de l'air qui font vibrer le tympan, qui font vibrer les osselets, euh, la cochlée, les cellules ciliées, etc. Les nerfs, le cerveau. Je ne vous précisais pas euh, en détail quel organe était le plus sensible, mais on l'avait quand même vu en cours. C'était plus euh, les cellules ciliées dans la cochlée. Euh, vous m'avez parlé aussi du tympan, euh, pour se déchirer le tympan euh, avec en écoutant de la musique, faudrait vraiment y aller. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez vous abîmer. Par exemple, euh, si euh, vous avez euh, un pétard qui explose à côté de vous, vous êtes exposé à une, une explosion, une très forte onde de pression. Ok. Quelque chose comme ça. J'ai été, du coup, assez, euh, assez euh, souple sur le assez souple sur la réponse à cette question. Euh, ceci dit, il y avait quand même plus d'informations euh, au niveau du support de cours, euh, voilà, où je vous précisais euh, ici. Il ne faut pas écouter notre oreille supporte mal un son trop fort pendant trop longtemps. Contrairement à un tympan qui peut cicatriser, ces cellules ne repoussent pas. Hein, quand je vous parlais des cellules ciliées, donc c'était quand même là qu'on avait la fragilité principale, c'est sur ces cellules cellule nerveuses. Voilà, j'ai accepté euh, les deux réponses, l'une, les deux, euh, sur cette question. Euh, voilà pour la deuxième réponse. Question pour la troisième euh, pour la troisième case, dernière case, quelle est la source sonore dans cette liste Un microphone Alors, pardon, hop. Un microphone, l'oreille ou un diapason alors, le microphone, c'est quelque chose qui permet d'enregistrer, de, de capter les sons. Okay c'est l'équivalent d'une oreille électronique, si vous voulez. Euh, L'oreille, par définition, nous sert à entendre. Ce n'est pas une source sonore, c'est un récepteur. Okay le diapason, comme celui qu'on a, qu a vu en cours, hein, euh, qui servait à donner là je tapais dessus, ça faisait une vibration, je le posais sur la table, on entendait la vibration qui résonnait. C'est une source sonore, c'est quelque chose qui va, émettre, euh, qui va émettre un son. Donc, vous aviez... Euh, vous aviez la réponse et c'était précisé clairement euh, dans Notability. Le son est émis par une source, un objet qui vibre, et peut être capté par un récepteur, un objet qui est sensible aux vibrations. Euh, voilà, donc l'oreille et le micro, c'est un objet qui est sensible aux vibrations, c'est pas un objet qui vibre en lui-même. Euh, voilà, partie, euh, partie B, vitesse de propagation. Je vous rappelais euh, la vitesse du son dans l'acier, 5000 mètres par seconde, la vitesse du son dans l'air, 340 mètres par seconde. 340 mètres par seconde pour la vitesse du son dans l'air, vous pouvez le retenir, 1 km en 3 secondes. Okay Quand vous entendez 3 secondes de décalage entre le, entre le tonnerre et le moment où vous avez vu l'éclair, hein, vous voyez l'éclair, 3 secondes plus tard, vous entendez le tonnerre, la foudre est tombée à 1 km. 3 secondes un kilomètre, c'est la vitesse à laquelle se propage le son pour vous donner un, un ordre de grandeur. Donc là, je vous rappelle ces chiffres et je vous disais, pour entendre plus rapidement si un train arrive, Avril colle son oreille contre les rails en acier et entend le bruit du train à travers le rail. Donc on parle bien du son qui se propage à travers le rail. Okay le train se trouve alors à 6,8 km d'Avrel. Combien de temps a mis le bruit du train pour parvenir à l'oreille d'Avrel à travers le rail je vous avais redonné au tableau pendant DS euh, la façon de faire une règle de 3. C'est vraiment une technique qu'il faut que vous maîtrisiez. Okay euh, je, vous rappelle, euh, je vous le remets rapidement. L'idée, c'est que euh, cette, cette euh, vitesse du son dans l'acier qui est donnée ici, 5000 mètres par seconde, euh, il faut le donner comme une correspondance. Il faut le prendre comme une correspondance. Le son parcourt 5000 mètres en une seconde. Okay. La correspondance entre la vitesse parcourue et le temps qu'il a fallu pour la parcourir. Euh, à côté de ça, nous, on ne nous demande pas pour 5000 mètres. On nous demande pour 6,8 km. Alors 6,8 km, il y a quand même, ici on, ici on parlait de mètres et là on a des kilomètres. Donc il faut quand même traduire soit ces 5000 mètres en 5 km, soit ces 6,8 km en mètres. Mais il faut quand vous allez... Euh, faire votre règle de 3, que vous ayez les mêmes unités ici et sur, euh, sur la ligne du dessous. Donc là, je vais utiliser, je vais tout mettre en mètres. Okay Donc 6800 mètres, mètres euh, vont être parcourus en combien de temps Alors déjà, il y a juste un, un, quand même un ordre de grandeur à avoir en tête. Si 5000 mètres, c'est fait en une seconde, 6800 mètres, on voit bien que ça va être un peu plus qu'une seconde, mais moins que deux, parce qu'en deux secondes, on parcourait 10 000 mètres. Donc, c'est entre 1 et 2, le chiffre qu'on doit trouver. J'ai vu des 0,00 quelque chose seconde. Ça n'a pas de sens avec la vitesse euh, qui est donnée. Donc, posez-vous la question quand vous obtenez un résultat après votre calcul. Est-ce que ce résultat est cohérent Peut-être que j'ai fait mon opération à l'envers et du coup, j'ai un résultat qui n'a pas de sens. OK, c'est important. Donc, l'opération à faire pour la règle de 3, je vous le rappelais au tableau, si vous prenez la grande diagonale, vous multipliez les deux chiffres de la grande diagonale, et vous divisez par celui qui reste tout seul. Okay Donc pour nous, ça nous fait 6800 fois 1, divisé par 5000. Okay euh, et là, on va obtenir on va obtenir un chiffre qui sera en secondes, puisque c'est l'unité de notre deuxième colonne. Ici, on n'a que des secondes, ici, on n'a que des mètres. C'est important que les unités ici soient toutes homogènes, que les unités euh, ici, là, soient toutes homogènes aussi. Euh, voilà, donc si vous faisiez votre calcul, alors vous pouviez prendre la calculette, vous aviez droit à la calculatrice. Vous pouvez aussi euh, voir que ça, c'est la même chose. Alors, c'est le, le coin calcul mental. C'est la même chose que 6,8 sur 5, si je le mettais en kilomètres. Et je vous avais expliqué que diviser, vous savez que diviser par 5, on l'a vu en cours de maths, c'est comme diviser par 10 et multiplier par 2. OK euh, Ou multiplier par 2 et diviser par 10. Multiplier par 2, 6,8, ça nous fait... 12 plus le double de 0,8, c'est-à-dire 1,6, 13,6, et on divise par 10, ça fait 1,36. Okay Donc on avait 1,36. Votre calculatrice, vous le donnez, hein, c'est la même chose pour les, si vous le prenez en 6800 divisé par 5000. Donc 1,36 secondes, c'est le temps qu'il fallait au son pour arriver du train jusqu'à l'oreille d'avril. De la même façon. Euh, au bout de combien de temps les trois autres frères entendront-ils le sifflement du train transporté par l'air hein avec les Dalton, ici, il euh, y en a un qui a son oreille sur les rails, les trois autres n'ont euh, pas l'oreille sur le rail, donc eux, ils entendent le train juste à travers le, la propagation dans l'air. Et je vous le reprécisais, ici, transporté par l'air. Eh bien, on refait exactement le même calcul, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas notre 5000 mètres par seconde qui nous intéresse, mais ça va être le 340 mètres par seconde. Okay 340 mètres par seconde, on refait notre règle 3 rapidement. 340 mètres sont parcourus par le train en une seconde. Donc, combien de temps faudra-t-il pour parcourir On a toujours 6800 mètres. Okay ben, on fait notre petit calcul. On va faire 6800 divisé par 340. On peut prendre la calculatrice. Ou alors, on peut se dire, OK, je peux diviser par 10 en haut et en bas. Il me reste 680 divisé par 34, mais 680, on, voit, on peut voir que c'est 20 fois 34, okay 2 fois 34, 68, 20 fois 34, 680, et directement, sans prendre la calculatrice, euh, me donner le résultat de 20 secondes. Okay si vous n'êtes pas sûr de votre calcul mental, vous prenez la calculatrice, ou vous vérifiez après, à la fin du devoir, pour être sûr que vous n'avez pas fait une erreur. 20 secondes, euh, c'est le temps que met le son à se propager dans l'air du train jusqu'aux oreilles des trois frères d'Avrel. Euh, je vous rappelais dans le notability que, euh, que le son allait plus vite dans un milieu plus dense. Okay Donc on voit bien effectivement dans les chiffres qu'on obtient ici euh, que le son va, euh, voilà, il met 20 secondes dans l'air, seulement 1,36 secondes euh, à travers l'acier. Voilà pour euh, la partie B. Alors, on passe sur la partie C, c'était les éléphants et les chauves-souris. Alors, les éléphants et les chauves-souris, je vous rappelle que les chauves-souris utilisent des ultrasons pour localiser les, ob les obstacles ou leur poids. Elles crient des ultrasons, c'est-à-dire elles crient de la même façon, mais ça se passe dans un domaine sonore qui est au-delà de ce qu'on qu appelle les sons, c'est des fréquences très aiguës. Euh, et elles écoutent les, le rebond du son sur les différents obstacles autour d'elle euh, pour les localiser, que ce soit des obstacles ou que ce soit des proies, par exemple, comme un insecte euh, dans l'air. Euh, ça, c'était le premier point. Deuxième point, les éléphants, eux, communiquent avec des grondements dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. Ils utilisent aussi des barrissements que nous pouvons entendre. Okay euh, que, nous, euh, que nous pouvons entendre. Euh, la première question, comment s'appellent les sons utilisés par les éléphants lorsqu'ils grondent je vous disais ici, euh, des grondements dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. Alors lorsqu'ils grondent, oui, c'est des grondements, mais vous, vous doutez bien que ce n'est pas le, le terme que j'attendais. Il y en a qui m'ont dit les barrissements. Ben, non, lorsqu'ils grondent, c'est les fameux grondements. Quel, comment s'appellent ces sons Contrairement aux chauves-souris qui utilisent des ultrasons, on était ici sur des infrasons. Les infrasons sont inférieurs à 20 Hz, les ultrasons sont supérieurs à 20 000 Hz, ça c'est quelque chose euh, dont on avait parlé en cours, euh, qui, était précisé, euh, qui était précisé ici, donc on avait l'oreille humaine en temps de 20 Hz à 20 000 Hz, les sons graves, les sons aigus, en dessous c'est les infrasons inférieurs à 20 Hz, je vous donnais même l'exemple des éléphants, mais il y a aussi les baleines ou des ondes propagées par les tremblements de terre, et les ultrasons au-delà de 20 000 Hz, comme les chiens, les chauves-souris. Okay Donc, c'est des exemples que je vous donnais dans la fiche de révision. Euh, voilà. Donc, vous avez la réponse euh, à la question C1. Les barissements sont-ils plus graves ou plus aigus que les grondements des éléphants euh, Barrissements et grondements. Hein il y avait deux types de sons. Il y a les grondements dont la fréquence est inférieure à 20 Hz, et il y a les barissements que nous, on peut entendre on entend les sons entre 20 et 20 000 Hz. Et les grondements sont inférieurs à 20 000 hertz. Donc vous pouvez en déduire. Quel est le son le plus aigu Est-ce que les barissements sont plus graves ou plus aigus que les grondements Question 3. Euh, les chauves-souris vont-elles réussir à éviter les éléphants Alors là, c'était un piège euh, dans lequel vous êtes euh, pas mal tombé, même sur les bonnes copies. C'était une question bonus, ceci dit. Donc vous n'avez pas perdu de points par rapport à ça. C'était une question piège. Pourquoi Parce que les chauves-souris utilisent des ultrasons les éléphants utilisent des infrasons. Euh, alors, en supposant que les chauves-souris ne sont pas capables d'entendre ces infrasons, ce qui est sans doute le cas, parce qu'elles ont, un, or, un, elles ont des, un organe auditif qui est plus ciblé sur les hautes fréquences, ça ne les empêche pas pour autant d'éviter les éléphants, puisque pour éviter les éléphants, elles envoient leurs ultrasons et elles écoutent ces ultrasons qui reviennent. Elles n'entendraient pas les éléphants gronder, mais ça ne les empêche pas de savoir où sont les éléphants, parce qu'elles voient, elles entendent les ultrasons rebondir sur euh, la peau de l'éléphant. Okay Donc, elles vont quand même réussir à, les éviter, à éviter les éléphants. La réponse parfaite, ça serait de faire ce distinguo entre « Ok, on va réussir à les éviter, mais on ne va pas, euh, on va pas euh, entendre les grondements des éléphants quand on est une chauve-souris. Partie D. Alors, euh, un son se propage dans l'air. Si l'intervalle entre deux vibrations successives, qu'on appelle la période, et de 3,85 millisecondes, quelle serait la fréquence du son produit okay. euh, Donc là, c'était des euh, questions sur le Hertz. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis dans la fiche de révision Le nombre de vibrations par seconde est appelé fréquence et s'exprime en Hertz. Okay. Euh, un petit piège sur lequel euh, plusieurs d'entre vous... Ce n'était pas, pas un piège, en fait. L'intervalle entre deux vibrations successives, c'est la durée d'une vibration. Okay. Si je vous dis combien de temps s'est écoulé entre le passage de deux bus, il y a un premier bus qui part, euh, un deuxième qui arrive, le temps qui s'est écoulé entre le passage de ces deux bus, okay, c'est justement cette durée-là cette durée qui nous intéresse. Okay. Donc l'intervalle entre deux vibrations successives, c'est la durée d'une vibration. Euh, donc quand vous m'avez fait euh, votre calcul, alors le calcul, on est encore sur une règle de 3. Euh, alors, soit sur une règle de 3, soit sur le fait d'utiliser le triangle. Euh, ce triangle-là, hein, où vous pouvez dire, OK, je suis en train de calculer euh, une fréquence. Mais là, on, est, on, on était directement sur l'inverse euh, du son. Je n'en ai pas vu d'ailleurs qui ont utilisé le, le triangle. Donc, on, on va garder le, la simple correspondante, type euh, règle de 3. Euh, donc, l'intervalle entre deux vibrations, donc la durée d'une vibration, une vibration, une vibration a une durée de 3,85 millisecondes. Et moi, je vous demande la fréquence. Okay la fréquence, c'est le nombre de vibrations par seconde. Une seconde, là encore, il y a une petite conversion parce que, ici, on parle de millisecondes. Une seconde, c'est 1000 millisecondes. Okay il y a 1000 millisecondes dans une seconde. 1000 millisecondes. Donc, combien de vibrations Combien de vibrations pendant, ce, pendant ces 1000 millisecondes, pendant cette seconde Et ben on fait notre règle de 3, donc de la même façon, vous allez multiplier ces deux chiffres, divisé par celui qui vous reste, euh, 1000 divisé par 3,85, vous obteniez, alors là, pour le coup, celui-là ne se, se faisait pas de tête, vous obteniez 259,7, environ 260 vibrations, ok Vibration. ça, c'est le nombre de vibrations en une seconde, ok et le nombre de vibrations par seconde, c'est la définition du Hertz. Okay Donc, c'était 260, environ 260 Hertz. Okay c'était la fréquence euh, du son produit. Ensuite, est-ce que c'est un son audible pour l'oreille humaine Je vous demandais de rappeler l'intervalle des fréquences audibles pour l'oreille humaine, afin de justifier la réponse. Donc, l'oreille humaine entend les sons de 20 Hertz à 20 000 Hertz. 20 000 hertz qu'on peut écrire aussi sous la forme 20 kHz. Hein, donc ça, c'était rappelé euh, c'était rappelé ici. Ça, c'est les sons que l'homme peut entendre. Euh, donc, nous, on est complètement euh, dans cet intervalle à 260 Hz. Ceux qui ont mis deux vibrations au lieu d'une vibration ont trouvé une fréquence euh, de l'ordre de 500... Bah, ils ont trouvé le double, hein, de l'ordre de de 520 Hz, 519 euh, on, est, on restait dans l'audible. Hein, donc en général, ça ne les empêchait pas d'avoir une bonne réponse. Euh, et de toute façon, si le raisonnement est correct, je compte toujours les points euh, à cette question D. Euh, voilà, donc vous pouvez en déduire, savoir si ce son est audible ou pas. Partie E, l'expérience de la cloche à vide. Okay, donc c'était également sur quatre points, mais il y avait un point bonus avec une, question, euh, avec une question un petit peu plus délicate à la fin, mais qui était juste en bonus. Donc on place sous une cloche à vide, un récipient en verre qui est hermétique, les objets suivants. On a un réveil qui est en train de sonner sans s'arrêter, qui est placé sur de la mousse. On, on en discutera, euh, on discutera du pourquoi à la dernière question. Et il y a un sonomètre qui mesure l'intensité sonore, okay comme, euh, comme, euh, comme précisé ici. Et comme son nom l'indique, un mètre. Sonomètre, euh, voilà, rien qu'avec le nom, vous avez une idée de ce à quoi ça sert. Euh, alors, vide partiel, on a la cloche à vide, on a la mousse qui est sous le réveil, et on voit qu'il euh, y a un dispositif qui permet d'aspirer l'air, hein, c'est une pompe, une machine euh, qu'on a derrière. Euh, et on vous dit, on connecte ensuite cette cloche à une pompe pour aspirer l'air et faire un vide aussi poussé que possible sous la cloche. On constate alors que le sonomètre qui affichait 82 dB descend jusqu'à 73 dB, donc 82 dB, c'est le son qu'on avait avant d'aspirer l'air, et on descend à 73 dB. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Alors, question 1, expliquer pourquoi la valeur affichée par le sonomètre diminue. En aspirant l'air, qu'est-ce qu'on a fait On enlève l'air, on enlève le milieu matériel qui sert au son à se propager. Si on avait pu l'enlever complètement, le son aurait disparu. Okay hein, je, vous rappelais, euh, je vous rappelais, on l'avait déjà vu sur la première question, que le son est une onde de pression qui se propage dans un milieu, mais pas dans le vide. Okay dans l'air, dans l'eau, le métal, etc. En l'occurrence dans l'air, mais pas dans le vide. Donc si vous faites un vide aussi poussé que possible, petit à petit, le son a du mal à se propager et finirait par disparaître si on arrivait à faire un vide complet à l'intérieur de la cloche. Euh, donc ça, ça vous permet de répondre à la question E1. Euh, question U2, à quoi correspond une augmentation de l'intensité sonore de 3 décibels Et oui, on voit que notre sonomètre, il nous donne, euh, il nous donne des chiffres ici qui sont en décibels. Hein, petit D, B majuscule. Euh, Qu'est-ce que je vous disais sur les décibels Alors, sur les décibels, l'intensité sonore... Euh, alors, où est-ce que j'avais mis ça Une intensité sonore deux fois plus forte, ok, paraît juste en termes de sensation auditive. Hein, L'intensité sonore, c'est ce qu'on va mesurer physiquement. Mais en termes de sensation auditive, ça nous paraît trois fois plus fort. Trois décibels plus fort, en fait. Donc le décibel permet de tenir compte euh, du fait que euh, doubler un son en termes de mesure physique, pas, pour nous, ça nous semble pas deux fois plus fort. Donc les décibels sont quelque chose qui correspond plus à notre perception du son. Et vous aviez à retenir deux fois plus fort, c'est 3 décibels, on avait fait quelques exemples, et je vous en donnais un ici, une intensité sonore huit fois plus grande, hein, c'est-à-dire qui a été multipliée par deux, encore par deux, et encore par deux, j'ai pris une puissance de 2, deux fois deux, quatre fois deux, huit. Semble seulement, on ajoute 3 décibels une première fois, pour la première multiplication par deux, 3 décibels encore, 3 décibels encore, ça nous paraît que 9 décibels de plus. Et là, qu'est-ce que j'ai fait dans l'exercice que je vous ai donné J'ai tout simplement... Utiliser la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on n'est pas 9 décibels plus fort, on est 9 décibels moins fort. Okay Au niveau du chiffre, euh, je vous ai dit, le son passe à 73 dB. Donc quand on est passé de 82 dB à 73 dB, on a fait moins 9 dB. Okay Donc moins 9 dB, c'est moins 3, moins 3. Moins 3. On a enlevé trois fois de suite, moins 3 décibels. Et chaque fois qu'on a enlevé moins 3 décibels, hein, je laisse les unités toujours pour ne conclu... pas confondre, chaque fois qu'on a enlevé 3 décibels, finalement, on divise par deux l'intensité sonore. Euh... Donc, euh... alors ça, ce que je viens de vous mettre ici, c'était la réponse à la deuxième question. Euh... C'était même la réponse à la question 2 et à la question 3 hein. à quoi correspond euh, une augmentation sonore de plus 3 dB plus 3 dB plus 3 dB équivaut à euh, une intensité deux fois plus forte ok, intensité doublée ok, et si je prends euh, pardon, et si je prends tout ça euh, et, et que je vais à la question suivante, qui était calculer combien de fois l'intensité sonore est moins forte avec le vide partiel, euh, c'est là où vous pouvez me repréciser euh, de façon un petit peu plus euh, rédigée, on va dire, euh, euh, cette correspondance. Okay on est descendu par palier de, de 3 fois 3 décibels, donc on arrive à une intensité qui est tant de fois moins forte. Question bonus, pourquoi mettre de la mousse sous le réveil Pourquoi mettre de la mousse sous le réveil hein je, reviens au, je reviens au schéma qu'on avait ici. On a un bloc, un bloc de mousse sous le réveil. Alors, il faut réfléchir un petit peu et revenir à ce qu'on disait au tout début sur euh, le fait que le son se propage dans un milieu comme l'air, l'eau, le métal, le verre, la pierre, mais pas dans le vide. Qu'est-ce qui va se passer dans notre cloche à vide si on n'a pas, si pas la mousse. Notre réveil, ici, euh, notre réveil, il est en train de vibrer. Okay il est en train de vibrer, mais s'il est posé directement sur ce plateau, en vibrant, il va faire vibrer ce plateau. Okay Et donc, ce plateau, en vibrant, va propager le son à l'extérieur. Donc, euh, il était là pour empêcher les vibrations de se propager au plateau qui supporte euh, le réveil. Il était là pour découpler, pour utiliser un... Euh, un peu plus avant, mais tout simplement pour isoler euh, le réveil du plateau et que le réveil soit comme suspendu dans l'air. Okay Idéalement, il faudrait qu'il soit suspendu dans l'air. Euh, mais en l'occurrence, même si on l'accrochait par une ficelle, on aurait un risque de transmission de vibration à travers la ficelle et la cloche. La mousse peut être un, une mousse peut être un bon système. Il n'y avait pas du tout d'histoire d'eau ou de quoi que ce soit, comme j'ai pu lire sur certaines copies, avec cette mousse. Hein C'était vraiment... Euh, séparer, empêcher le réveil de faire vibrer directement euh, le plateau, ce qui permettrait au son de s'échapper, quand bien même il n'y aurait pas d'air à l'intérieur. Voilà, donc vous essayez euh, de me rédiger tout ça, pour que je m'assure que vous ayez bien euh, profité de cette correction. Et je vous retrouve après les vacances. Bonne fin de vacances.